Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis en Bretagne, à Saint-Malo, pour vous faire découvrir la société CBN, avec Florian. Chez CBN, ils construisent des bateaux, et des bateaux d'un genre un petit peu particulier. Je vous emmène découvrir tout ça. Alors, le bateau, c'est ça. Je crois qu'on est sur de la lue. Salut, salut ça va Ouais par où je te rejoins Passe par derrière, tu fais le tour et tu me rejoins là-bas, à l'avant d'abord. Bouge pas, j'arrive. Ok. C'est hyper impressionnant. Bonjour Florian. Salut. Merci beaucoup de m'accueillir. Je t'en prie, c'est un plaisir. Je suis ravi de venir bosser chez vous aujourd'hui. Alors, CBN, c'est quoi Alors, Construction Bretagne Nord. Très bien, voilà. on y est. On y est, hein. saint -Balo. Alors, qu'est-ce que vous faites ici Des bateaux de pêche. Exclusivement Non, non, on peut se lancer dans d'autres types, euh, barges de travail. On est ouvert à tout en fait. Quoi. Du coup, ton poste ici, c'est quoi Responsable d'atelier. Et, euh... Et chaudronnier. En voilà, en fait, ouais, vous voilà. êtes quatre, mais vous, ouais. faites, euh, vous faites plein de corps de métier en même temps. Chez nous, on est multitâche en fait, comme on dit. <rire> du coup, ton parcours, c'est quoi euh, J'ai commencé à Naval, moi, il y a 20 ans. Et puis euh, bah voilà, j'ai réussi à gravir les échelons pour devenir responsable. Ça t'a pris combien de temps pour arriver en, en chef d'atelier On va dire une quinzaine d'années à peu près. quoi. Pour toi, l'évolution de ta carrière, ça serait quoi euh, dans ce métier On va dire pour mes vieux jours, peut-être bien du bureau d'études. Ah, ça veut dire quitter un peu l'atelier L'atelier, euh, passer euh, un peu plus derrière le Voilà, derrière le bureau en mmh. plus. La spécificité de ce bateau-là, par exemple, c'est quoi Un euh, bateau métilicole pour la pêche aux moules. Voilà, on donc, aura appris quelque chose. Bateau doté de quatre roues pour pouvoir. Euh, donc euh, bon, il n'y a pas que la mer, il se déplace sur Terre aussi. Donc un bateau amphibie. C'est ça. Alors comment ça se passe Comment on se dit, ok, il y a une commande de bateau qui arrive. L'armateur qui passe sa commande. D'accord. Les études de projet auprès des architectes. Et ensuite, euh, bah, prédécoupe de toute la matière pour euh, bah, pouvoir enfin lancer la construction. Donc si je comprends bien, euh, le bateau est dessiné. Les oui. pièces sont fabriquées en dehors de chez vous et elles arrivent ici. Le bateau est complètement en pièces détachées et c'est vous qui refaites. On fait tout l'assemblage. Dingue Ok, bah tout ça c'est hyper intéressant, Florian. Euh, moi, que... je suis venu pour bosser chez vous aujourd'hui. Donc, Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider Je t'ai préparé un petit chantier. Ah, ah. Une pièce hyper importante en Attention, plus. je suis pas trop bricoleur. Hein. Ah, bah, il va falloir que tu t'y mettes. Bon, bah, je vais apprendre euh, des choses, ça va être super. C'est la pièce qui va tenir la grue après sur le bateau. Ah bon Ouais. T'es sûr Oui. Bon, bah alors on y va. Confiance. Ouais. Allez. C'est parti. Et qu'est-ce qu'il faut comme, euh, comme compétence pour, euh, pour travailler dans ce, dans ce domaine Bah Être habile de ses mains, j'aurais tendance à dire. Avoir une euh, certaine condition physique. Et puis, euh, bah peut-être, je pense, étant donné que c'est un gros Lego, peut-être être passionné de Lego. Donc, je te présente Léo. Salut. Salut Léo! Enchanté! Enchanté! Je vous laisse tous les deux, puis tu vas faire un peu d'assemblage avec lui. Eh bien, avec plaisir! Je te dis à tout à l'heure! Allez! Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Alors aujourd'hui, on va monter la platine de grue. On va monter une platine de grue. C'est là-dessus que la grue du bateau sera fixée? D'accord. Et on va préparer l'assemblage? Ok, super! Là, on est pas mal Bon, euh, je vais reprendre ça et puis euh, je te laisse continuer. Florian me disait que euh, vous êtes plutôt polyvalent ici. Ah ouais, on est. étant donné qu'on est une petite entreprise, on est obligé, on n'a pas le choix de savoir tout faire. C'est nous qui réparons notre propre machine. Euh, par exemple, moi je soude aussi, je suis aussi chaudronnier. Je m'occupe aussi de la tuyauterie des bateaux, généralement, c'est moi qui le fais. Et ta spécialité à toi, par exemple, c'est quoi Qu'est-ce que moi, tu préfères faire Moi, je préfère faire de la chaudronnerie, préparer les tôles et les assembler, les monter. D'accord. On a le bon exemple derrière. Alors, ça, c'est quoi en fait Ça, c'est la cabine du bateau. D'accord. Et pour le coup, euh, celle-là, c'est moi qui l'ai faite euh, tout seul. J'ai eu des coups de main pour la manutentionner et, et tout le reste où euh, il faut être deux, mais c'est moi qui l'ai assemblée et soudée. D'accord. Moi, je vais retrouver Florian. Ok, ça marche, on fait comme ça. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon bah Florian, voilà, j'ai appris à pointer avec Léo, je suis ravi. Ça t'a plu Écoute, hyper intéressant, j'ai appris plein de choses et je crois que je m'en suis pas trop trop mal sorti. Ça va, ça va, ça a été. Et en tout cas, super ambiance. Alors c'est quoi les perspectives d'évolution pour CBN Cahier des charges bien rempli à souhaiter, de l'embauche de personnel, Bon, et puis euh, bah continuer l'aventure comme ça. quoi eh C'est tout ce qu'on vous souhaite. Donc, vous l'aurez compris, dans l'univers du chantier de maval, ça recrute. N'hésitez pas à pousser les portes, vous serez toujours bien reçus. Merci beaucoup, Florian, en tout Dorian, cas de ton accueil. Je t'en prie. Bonne continuation. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, likez la vidéo et abonnez-vous